Bonjour, c'est Isabelle des médiathèques de Saint-Médarangeal. Aujourd'hui, je te propose de te raconter une histoire. Elle s'appelle la soupe aux frites de Jean Leroy et Hélas Charbon aux éditions École des loisirs. À table J'ai super faim. Moi aussi. Oh non, de la soupe. Oh, on n'aime pas ça. Attention, ce n'est pas n'importe quelle soupe. C'est de la soupe aux frites. Ah oui Et pourquoi elle est verte alors Parce que j'ai mélangé les frites jaunes avec des bonbons bleus. <rire> bah, elle sent le poireau, ta soupe aux frites. Euh, Oui, j'en ai mis un peu. C'était trop sucré sinon avec les bonbons. Ah bon Bon J'en veux, Moi aussi euh, Désolé, mais il n'y en a plus. Ben, c'est pas grave On n'a qu'à en refaire. Voilà les frites et les bonbons Je te dis à bientôt. On se revoit dans les médiathèques de saint médard en Prends bien soin de toi.